Je suis Maxime Polchette et je suis maître de conférence à l'école centrale de Lille où j'ai été recruté en septembre 2019. Et je fais ma recherche au laboratoire Cristal, qui est le centre de recherche en informatique et automatique de Lille. Très bien. Plus précisément, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais en ce moment dans ton labo, donc tes recherches, le type de travail que tu fais Alors actuellement, j'encadre notamment un étudiant en doctorat et on s'intéresse à la modélisation de l'absorption du glucose et du diabète. Euh, C'est-à-dire que le but, c'est d'essayer de démontrer une hypothèse récente qui est que le diabète pourrait être causé par un problème d'absorption du glucose. Et donc pour ça, on va réutiliser des euh, modèles qui existent euh, à base d'équations différentielles. Donc ça veut dire tout un ensemble de variables qui sont... Euh, représenté par euh, la vitesse d'autres variables ou l'état d'autres variables dans le corps, que ce soit l'absorption, la quantité de glucose, d'insuline, etc. Et on essaye de comprendre ce modèle, le mettre en défaut éventuellement, et essayer de voir si ce modèle à lui seul arrive à expliquer les hypothèses qu'on a formulées. Après, euh, j'ai d'autres activités de recherche euh, en parallèle et, et passées. Je m'intéresse aussi notamment à euh, la modélisation des réseaux de régulation biologique, qui sont en fait des ensembles de choses qui interagissent entre elles, on va dire, à l'intérieur du vivant. En fait, plus les recherches en biologie progressent, plus on se rend compte que le vivant est extrêmement complexe. Et évidemment, une façon de l'observer, c'est d'expérimenter de dessus directement. Mais une autre façon, c'est de le modéliser, donc ça veut dire d'en faire une représentation simplifiée. Et une fois qu'on a cette représentation simplifiée, même si elle est plus simple que la réalité, elle reste encore très complexe. Et on essaie de trouver des façons déjà de représenter correctement tout ce qu'on va présenter, donc toutes les interactions entre les gènes, les protéines, les métabolites, tout ce qui peut exister à l'intérieur d'un organisme, vivant, mais aussi essayer de comprendre comment tout ça, ça va, euh, ça va changer au fur et à mesure du temps. Parce qu'on peut savoir par exemple que telle protéine va agir sur l'activité d'un gène, mais ça c'est une information locale. Quand on a plein d'informations locales ensemble, bah, ça va faire un modèle beaucoup plus global. Et ça, il faut être en mesure de l'étudier même quand le modèle est très grand, même quand il y a des centaines, voire des milliers de, de composants qui interagissent. Et une fois qu'on a ces centaines ou ces milliers de composants qui interagissent, c'est plus possible d'étudier ça naïvement parce que c'est beaucoup trop complexe, la complexité augmente. Et donc il faut développer d'autres méthodes qui ne reposent pas uniquement sur la puissance des ordinateurs, mais qui reposent, qui reposent pardon, aussi sur des abstractions ou sur le fait qu'on va essayer de d'approcher les calculs un peu différemment, ce qui fait qu'on va pouvoir du coup gérer des modèles qui sont beaucoup plus grands que ce qu'on pourrait gérer si on le faisait très naïvement. Voilà, en plus de ça, j'ai aussi euh, des sujets de recherche en cours qui portent sur l'inférence de modèles, donc ça veut dire l'apprentissage de modèles. De plus en plus, souvent on reçoit des données biologiques qui sont issues d'expériences, mais à partir de ces données, on ne peut pas toujours définir un modèle directement souvent ça va être uniquement des courbes de concentration de différentes protéines dans la cellule, par exemple, et à partir de ça, il faut comprendre comment ces protéines interagissent entre elles, ou interagissent avec le milieu. Et donc pour ça, on prend ces courbes et on essaie d'appliquer nos méthodes qui consistent à sortir ce qu'on appelle un grave d'influence, donc ça veut dire la protéine A va plutôt influencer la protéine B la protéine C, et la protéine B va influencer négativement la protéine A, et peut-être une autre encore, etc. Donc extraire ces informations qui sont plutôt... La qualité, quelle protéine interagit avec quelle autre, à partir d'informations qui sont purement quantitatives, ça veut dire juste des concentrations au cours du temps qui ont été mesurées. Voilà, donc c'est mes principaux travaux de recherche. Évidemment, j'ai encore d'autres travaux annexes, mais ça serait difficile de tous les énumérer. C'est vachement intéressant comme sujet. Et dans ce métier de, de chercheur, qu'est-ce qui te plaît, et plus particulièrement dans ce sujet de recherche en particulier, c'est quoi qui te plaît le plus en fait Il bah, y a beaucoup de choses qui me plaisent en vérité. <rire> Euh, ce qui m'a attiré vers ce sujet à la base, parce que moi je fais plutôt une formation d'informaticien, euh, c'est euh, de pouvoir appliquer mes notions d'informatique à des problèmes plus concrets et en dehors de l'informatique plus traditionnelle. Donc euh, pour ça la bioinformatique est plutôt intéressante, c'est justement l'application des méthodes informatiques à des problèmes biologiques. Donc on va prendre des problèmes purement informatiques, tout ce qui est graphe, parcours de graphe charge de propriété dessus et on se dit que peut-être que si on applique ça des problèmes biologiques de qui sont représentés sous la forme de ces outils informatiques on va pouvoir faire progresser un autre domaine et voir des applications concrètes alors en pratique les applications concrètes elles sont quand même très loin parce que même si on trouve un modèle intéressant et un résultat intéressant sur ce modèle il faut encore vérifier ça expérimentalement derrière et euh, bon ça prend beaucoup de temps euh, malgré ça, je trouve que c'est intéressant quand même de s'extraire de ce domaine purement de l'informatique et d'aller voir un autre domaine, même si ce qui est frustrant, à l'inverse, c'est que les biologistes ont une vision très différente de l'information en général, et on va dire qu'il n'y a pas une règle sans qu'il y ait 10 exceptions derrière, alors qu'en informatique, on essaie au contraire de, tout faire en sorte, de faire en sorte que tout soit très carré. Euh, donc ça, c'est une motivation. Une autre motivation, c'est aussi le fait de découvrir des choses. En fait, c'est vrai que quand on commence la recherche, on ne rend pas toujours compte, mais... Le terrain des choses à explorer est absolument énorme. Et la recherche, c'est en fait une toile qu'on essaie de tisser avec des collègues qui permet d'avancer au fur et à mesure. Donc des fois, on tisse plutôt dans son coin, des fois, on fait des, des ponts avec d'autres gens. Et tout ça, c'est super motivant, en fait, justement, de réussir à relier le morceau qu'on a commencé à tisser de progrès dans la science qu'on a fait avec d'autres gens euh, qui sont autour et avec qui on interagit. Après, ce qui est motivant encore, c'est bah, justement les interactions avec les autres personnes, parce que c'est toujours très enrichissant. Et aussi, parfois, avec les étudiants, parce qu'on euh, en croise on souvent, que ce soit dans les activités d'enseignement ou d'encadrement de projets ou de thèses. Et bien, bah, tout ça, c'est très intéressant, très enrichissant. Ok. <rire> c'est vrai que la recherche, c'est pas forcément un truc très connu dans la, le manière de fonctionner par le grand public. Et c'est vrai que c'est quelque chose de super intéressant. Nouvelle question, du coup... Est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé euh, comment tu arrivé jusque là, en fait, quel est ton parcours qui t'a amené jusqu'au métier de chercheur? Oui, alors euh, mon parcours, euh, c'est qu'après le lycée, j'ai fait deux ans de classe préparatoire pour ensuite intégrer l'école centrale de Nantes. Euh, où en fait, pendant le cursus, euh, je trouvais que le diplôme d'ingénieur, c'était intéressant, mais euh, pas très orienté vers moi ce que j'aimais, c'est-à-dire les sciences fondamentales. Et donc en parallèle, j'ai fait aussi un master recherche en même temps que ma dernière année d'école d'ingénieur, ce qui m'a permis de rentrer en thèse de doctorat après, toujours à l'école centrale de Nantes, et donc j'ai fait ma thèse là-bas dans un laboratoire qui s'appelait à l'époque Lircine et qui s'appelle aujourd'hui le LS2N, le Laboratoire des sciences du de numérique de Nantes, euh, et encadré par euh, Morgane Magnin et Olivier Roux. Et donc pendant ces trois ans de thèse, toujours à l'école centrale de Nantes, euh, j'ai commencé mes sujets sur euh, l'analyse de modèles, mais en fait, une fois ma thèse terminée, donc cette fois on est arrivé en 2014, euh, il faut pas s'imaginer que tout de suite on va avoir un poste de chercheur ou de maître de conférence quelque part. Malheureusement, en fait, il faut encore euh, en enchaîner ce qu'on appelle des CDD de recherche, ou des post doc ou bref, des, des petits contrats courts à l'échelle de, de, du métier qui durent généralement un an, parfois deux ou trois. Et qui permettent en fait de continuer à faire de la recherche en attendant de pouvoir participer à des concours pour être recruté définitivement dans une institution. Donc là, j'ai fait cinq années de postdoc. J'ai fait, euh, en fait une année à l'université de Kassel en Allemagne. Ensuite, j'ai fait une année à l'université de nice Sophia, -Sophia Antipolis, euh, là où j'ai rencontré Emilia d'ailleurs. Euh, j'ai fait une année de retour à Mantes. Euh, cette fois plutôt côté Université de Nantes, mais toujours dans le même laboratoire, où j'ai pu encore collaborer avec mes directeurs de thèse. Ensuite, une année à l'Université de Rennes. Euh, et enfin, encore une année à Nantes, mais cette fois sous l'égide du CNRS, donc le Centre National de la Recherche Scientifique, mais hébergé à Nantes, toujours dans le même laboratoire, mais encore avec d'autres équipes. ce qui m'a permis de rencontrer encore d'autres gens. Et aujourd'hui, ben, je suis recruté à l'École Centrale de Lille depuis 2019, et donc, euh, entre 2011, où j'ai démarré ma thèse, où j'ai vraiment commencé la recherche, et 2019, bah, il s'est passé un certain temps. Euh, et voilà mon parcours. D'accord, effectivement, c'est un parcours long, mais c'est le seul cas pour tout le monde. Et encore, en informatique, des fois, c'est un peu plus rapide que, que dans d'autres domaines comme la biologie. <rire> tout à fait. Les ou les sciences sociales. Ou dans les sciences sociales, effectivement. Alors on sait que dans les métiers de l'informatique, globalement, il y a quand même vachement moins de filles que, que d'hommes. Comment tu l'as perçu toi, en fait, au cours de tes études et de tes années de recherche, ce, cet aspect-là Eh ben, malheureusement, quand on est jeune chercheur, on n'a pas trop d'influence dessus, mais c'est clair que c'est quelque chose qu'on voit énormément. Moi, j'ai eu deux encadrants masculins pendant ma thèse. J'ai beaucoup plus de collègues masculins que de collègues féminines avec lesquels j'interagis. Et euh, c'est un fait que effectivement la plupart des gens qu'on croise, euh, ce sont des hommes. Et plus on monte dans les responsabilités, plus c'est le cas. Je crois que les statistiques nous montrent que il euh, y a plus de femmes que d'hommes qui commencent les études en informatique. Mais par contre, dès qu'on arrive euh, au poste de chercheur, voire de professeur, donc qui est le grade le plus haut, euh, ben euh, là il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes euh, à ces postes-là. Et donc euh, je me rends compte au fur et à mesure des années qu'il y a effectivement beaucoup de femmes qui commencent une thèse, mais qui la terminent pas forcément. Alors il y a aussi beaucoup d'hommes. Hein. Mais il euh, y a effectivement euh, un plafond de verre qui joue pour euh, énormément de énormément de femmes. Euh, après, moi, dans mes collaborations, par la suite, j'ai quand même commencé à collaborer avec des femmes euh, plus tard, euh, à partir de euh, 2018, je crois. Euh, et effectivement, avant, euh, j'avais un entourage qui était presque exclusivement masculin. Alors, je dis 2018, 2017, en fait déjà, j'avais encadré une étudiante de master qui a ensuite fait une thèse d'ailleurs, mais qui a arrêté la recherche par la suite, qui essaye de reprendre maintenant, mais encore un exemple justement de personnes qui s'arrêtent avant d'avoir un poste de chercheur pérenne, parce que c'est assez difficile et qu'il peut y avoir des plateformes. Donc oui, c'est clairement quelque chose qui s'observe tout le temps, et aujourd'hui il y a quand même des, des règles qui tendent, qui tendent à se développer au sein des laboratoires ou des instituts, qui consiste à obliger les gens à avoir une certaine forme de parité dans certains comités, notamment des comités de thèse ou des choses comme ça. Euh, alors ce qui peut être euh, dérangeant parce que du coup les femmes sont très sollicitées vu qu'elles sont moins nombreuses et qu'elles doivent être à parité dans les, tous les comités, mais ça permet quand même d'avoir une certaine visibilité pour les femmes qui euh, peuvent très facilement être mises de côté, tout simplement parce qu'on juge qu'elles sont moins intéressantes, elles font moins de recherches, etc. Mais après, quand on compare souvent les postes, c'est vrai que les postes de responsabilité sont quand même encore beaucoup tenus par des hommes, et il faut que ça change. Effectivement. <rire> euh, alors, où est-ce qu'on peut trouver ton travail en ligne Est-ce que tu as un site web avec, euh, avec tes travaux Oui, tout à fait. J'essaie de tenir mon site perso, maximum.foulshake.fr, euh, où je mets dessus mes publications, mes participations à conférences, etc. Autrement, il y a beaucoup de collègues qui ont des sites du type Google Scholar ou des choses comme ça. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt reposé sur le fait de faire mon site perso, même si c'est un peu plus difficile à référencer. Et de toute façon, je commence beaucoup sur le fait que les articles sites Internet de revues ou de conférences, aujourd'hui, sont pas mal indexés sur des gros moteurs de recherche spécialisés, ce qui permet de facilement retrouver les travaux en dehors. Mais oui, vous pouvez aller sur mon site Internet, maxime.folchette.fr, vous trouverez tout. Parfait. B bonne adresse, facile à retenir. <rire> euh, Est-ce que tu aurais un conseil à partager pour quelqu'un qui a envie d'aller dans la recherche Alors, des conseils, oui, on aurait énormément à donner, en fait. <rire> Parce que c'est un milieu qui n'est pas très connu et euh, où il y a plein de choses à savoir avant d'y rentrer, histoire de ne pas, pas être déçu trop vite, on va dire. Moi, mon conseil, ce serait d'en parler au maximum avec des gens avec qui on peut prendre contact, histoire d'avoir justement une idée de ce qui nous attend et de ce qu'il faut préparer avant de commencer la recherche. Ensuite, un conseil plus général, ce serait de dire, ben, faire de la recherche, ça commence à la thèse de doctorat. Et donc, euh, si vous voulez faire un doctorat, faites-le. Honnêtement, c'est une très bonne expérience et ça permet, euh, sans trop de problèmes aujourd'hui, je pense, de revenir vers des métiers de l'informatique plus classique avec en bagage de doctorat. Alors parfois, selon les entreprises, c'est plus ou moins valorisé et on préfère le master ou du coup d'ingénieur. Mais de plus en plus, le doctorat est reconnu. Et de toute façon, c'est une expérience très enrichissante en soi. En informatique, toutes les thèses sont financées, donc ça reste trois ans de salariat, en plus de, du côté recherche qui est très intéressant. Après, pour le métier de maître de conférence ou de chercheur, donc qui vient après la thèse et qui est un travail de fonctionnaire, il faut quand même avoir conscience que c'est assez difficile à avoir aujourd'hui, où le nombre de postes diminue tout le temps. Alors, en informatique, on a de la chance parce que ça diminue moins qu'ailleurs, mais la baisse des postes se fait quand même sentir, et bah, moi-même j'ai fait cinq ans de post-doctorat à différents endroits avant d'avoir un poste. Euh, il faut s'attendre à faire euh, à peu près ce temps-là. Alors évidemment il y a des gens qui sont très forts qui vont arriver à avoir un poste tout de suite, mais il y a des gens qui vont aussi décrocher, malheureusement, parce qu'il n'y a pas assez de postes par rapport au nombre de doctorants. Donc il faut aussi s'ouvrir des portes vers le privé par exemple, et donc avoir en tête que euh, terminer dans une boîte privée à faire de la R&D, c'est tout à fait possible après une thèse, et euh, ça peut être un parcours euh, tout à fait légitime et envisageable. Ok. <rire> voilà. Et pour ce qui est du début de la thèse, le fait de commencer une thèse, bah, il faut euh, se renseigner sur à la fois le sujet, les encadrants et le financement. C'est vraiment le, le triptyque. Euh, et donc essayer de discuter notamment avec les potentiels encadrants de thèse, mais aussi avec les gens qui les encadrent, parce que enfin bah, plutôt les gens qui sont encadrés par les encadrants pour avoir une idée de si ça se passe bien, de euh, si l'encadrement est bien fait, etc. Parce que euh, pendant trois ans, vous allez voir euh, que la tronche de votre encadrant, de vos encadrants euh, professionnellement parlant, ou presque que eux, donc c'est important que le courant passe bien, et que ce soit des gens qui humainement tiennent la route. Alors est que si on tombe face à de mauvaises personnes, euh, on peut se ra rapidement se retrouver avec un cauchemar qui dure trois ans hein Ouais, ça peut être très difficile. Après, même avec les bonnes personnes, ça peut mal se passer, pour d'autres raisons, hein, mais euh, avec les mauvaises personnes, c'est quasiment sûr que vous allez passer un mauvais moment, même si vous arrivez au Hop hop hop, ne partez pas Du jargon informatique s'est glissé dans cette interview, notre invité vous explique tout. Ça veut dire quoi modèle Ça va être une représentation simplifiée de la réalité dans un but défini. Autrement dit, quand on a par exemple une cellule, c'est un système biologique archi-complexe, quand on dit qu'on va en faire un modèle, ça veut dire qu'on va en représenter certains composants dans un but donné. Par exemple, on va représenter que des protéines ou que des gènes, et encore pas tous, évidemment on va représenter qu'une partie, parce que sinon ce serait trop lourd. Et donc on va représenter que ceux qui nous intéressent, et d'une façon qui va nous permettre de démontrer ou d'infirmer une hypothèse pour nous. Donc un modèle, c'est une représentation de la réalité, mais dans un but précis, parce qu'il peut exister des millions de modèles possibles pour un seul système réel. Ça veut dire quoi, abstraction Alors, quand on parle d'abstraction, ça va être une façon de simplifier la réalité, mais sans perdre certaines propriétés. Donc par exemple, euh, bah, typiquement, le corps humain, ça va être une machine extrêmement complexe. Et une façon de le représenter, ça va être avec des équations différentielles. Alors qu'est-ce qu'une équation différentielle Ça va être des variables comme le taux de glucose dans le sang, l'insuline, la pression sanguine, etc. Et ces variables, elles vont évoluer en fonction des valeurs des autres variables, mais aussi en fonction de la vitesse d'évolution des autres variables. Et bref, ça va être tout un tas de trucs assez compliqués. Déjà, ça, c'est une abstraction, parce qu'on va essayer de, euh, de limiter la complexité. Mais ça, c'est un modèle, et si on veut encore abstraire ce modèle, et eh ben, on va essayer, par exemple, de réduire ça à des données qu'on appelle discrètes. Donc, ça veut dire des nombres. Par exemple, ma pression, elle est de 0 ou de 1 pour dire elle est basse ou elle est haute. Mon taux de glucose, il est de 0 ou de 1 pour dire s'il est bas ou s'il est haut. Et euh, tout ça, ça va abstraire euh, nos équations différentielles en ramenant des données qui sont des grandeurs réelles à des grandeurs euh, des entiers, quoi. Mais en essayant de garder certaines propriétés, notamment, par exemple, je dire que si, par exemple, j'ingère du glucose, eh ben, il faut que mon taux de glucose dans le sang augmente. Et donc, si mon abstraction elle, est bonne, je vais l'observer aussi dans mon modèle abstrait. Si mon modèle il n'est pas bien abstrait, ben, ça va être un modèle peut-être plus simple mais qui va perdre ces informations. Voilà pour cette interview. Merci de l'avoir écouté. Si ça vous a plu, comme d'hab, abonnez-vous, commentez, poussez en l'air, soutenez-nous sur Utip, etc. Il y a cinq autres interviews qui vous attendent. Vous trouverez leur lien dans la description. C'était Flo pour Qu'est-ce que tu dis Salut